Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Blodot que nous connaissons bien puisqu'il est membre du conseil scientifique de sources chrétiennes depuis plusieurs années. Philippe Blodot est professeur d'histoire romaine à l'université d'Angers, membre de l'Institut universitaire de France. Alors il est, il est un peu, j'ai envie de dire, un, un auto-entrepreneur parce que euh, il n'a pas créé lui-même son poste, mais il a créé lui-même son domaine de recherche en, en inventant le concept de géo-ecclésiologie qui, depuis, a fait florès et est de plus en plus repris. Et c'est bien un peu de cela qu'il va nous, nous entretenir, puisque Philippe Blaudeau est un spécialiste des, des relations entre les églises, avec tout ce que ça implique, de théologico-politique, etc. Enfin, il, il nous en parlera bien mieux que moi. Il est spécialiste alors, surtout de, de ce qui se joue autour de la réception de Calcédoine. On lui doit deux beaux et importants volumes, l'un sur Alexandrie et Constantinople, et puis l'autre sur le siège de Rome et l'Orient, tous les deux publiés par l'École française de Rome, dont il est ancien membre. Et donc, eh bien, je crois qu'il a, il a eu l'idée de, de se demander si euh, ces, ces méthodes et cette conceptualité de la géo-ecclésiologie pouvaient fonctionner à l'époque d'Irénée. Alors, merci beaucoup, Philippe, de, de venir, euh, in presencia, pour nous parler de cela. Merci beaucoup, Bernard. Euh, je voulais remercier plus largement tous les organisateurs qui sont aussi des amis, je pense à, à, à Marie. Oui, là, c'est mon Alors, oui. Pourtant, je l'avais rapproché. <rire> voilà. Donc, je voulais remercier euh, l'ensemble des organisateurs. Et je disais qu'il s'agit aussi d'amis et que euh, c'est toujours un plaisir pour moi de, de venir à Lyon, euh, et spécialement pour mettre à l'épreuve cette notion de géo-ecclésiologie. Je n'aurais peut-être pas osé euh, parce que j'avais quelques réserves pour l'application, pour la période qui précède Euseb de Césarée. Mais, euh, comme tu le disais, euh, la notion était reprise, notamment par Marie-Françoise Basselès, pour des périodes bien plus précoces. Et donc, à mon tour, je, je m'y confronte. Alors, quelques mots d'introduction, tout d'abord. Euh, il faut savoir donc qu'Irénée vit dans un monde dont on peut dire qu'il est globalisé, hein, celui de l'Empire romain. Euh, C'est une période de paix, assez largement, c'est le moment de la dynastie des Antonins, et très probablement, rédige je vais revenir à ces questions de chronologie, son adversus ARSS entre 180 et 190 sous le règne de Commode. Cette globalisation permet effectivement chez de nombreux évêques de vivre la possibilité d'un déplacement dans des conditions de sécurité, disons satisfaisantes, en tout cas qui permettent d'envisager bien des choses, et Irénée d'ailleurs en témoigne lui-même dans l'Adversus Cérésès au livre 4, chapitre 30, verset 3. Par ailleurs, donc, elle permet cette globalisation à l'Église de se construire et donc de chercher à trouver les modèles de construction les plus adaptés, les plus conformes à sa mission. Donc il s'agit d'articuler dans cette construction la tradition, la mission, et les réseaux qui sont à l'œuvre, dont on reparlera avec un échange important de lettres entre responsables de communauté et d'évêques. Et ceci crée une dynamique spatiale qui est censée être ordonnée et qui a pour objectif d'être performatif, si j'ose dire, c'est-à-dire susceptible de former un repère efficace pour ceux qui sont déjà membres de l'Église, et ceux qui pourraient être amenés à la rejoindre. Donc il y a aussi une valeur persuasive, si j'ose dire, à ces euh, formes de construction géo-ecclésiologique. Elles doivent être conformes au message annoncé. Euh, on remarquera aussi que euh, si euh, cette notion d'ensemble est donc mise en œuvre, ça ne va pas sans tension ni sans friction entre différentes conceptions de ce que doit être la construction de l'Église. Pour ce qui concerne le contexte, brièvement, j'insisterai sur le fait que nous avons affaire à une période d'intense changement. L'Église connaît une croissance extrêmement rapide, avec des risques centrifuges, dont évidemment les communautés gnostiques forment l'une des manifestations, et qui suppose aussi de trouver des modes de régulation. On évoquera en conclusion un certain nombre d'enjeux à cet égard. Je pointerai aussi des éléments de chronologie propre à Irénée assez rapidement, puisque vous verrez que je traite d'Irénée, mais aussi d'Irénée en confrontation avec d'autres penseurs ou d'autres acteurs qui influent sur cette construction géo-ecclésiologique. Donc brièvement, je dirais qu'il y a peut-être un premier séjour d'Irénée à Rome sous l'épiscopat, d'Anicée, entre 155 et 166. Évidemment, ce voyage où il porte la lettre des martyrs qui évoque son rôle personnel, sans doute en 177, et que par ailleurs, un certain nombre des lettres et des écrits d'Irénée concernent Rome, ce qui m'amène à traiter maintenant des sources. Alors, Je vous ai mis rapidement ici un descriptif de celle dont je tirerai plus ou moins profit en fonction d'un certain nombre de considérations. Vous remarquez qu'il y a l'adversus aerezes, mais qu'il n'y a pas que l'adversus Aereses, ni que la demonstratio predicationis apostolicae, qu'il y a d'autres pièces dont une série est fournie par des citations d'Euseb de, de Césarée dans son histoire ecclésiastique. Ce qui pose une difficulté d'ordre méthodologique sur laquelle je vais insister un instant, c'est qu'il faut se méfier du regard rétrospectif que produit Euseb. Euseb lui-même a une visée et une conscience géo-ecclésiologique en fonction d'un autre agenda que celui d'Irénée. Et donc ça, ça demande sans cesse d'ajuster l'analyse et de ne pas tomber dans le piège de la reconstruction d'Euseb, qui a un grand intérêt, mais qui n'est pas le sujet de ce soir. Euh, par ailleurs, euh, vous remarquez qu'il y a aussi euh, des éléments documentaires qui viennent de traditions alors, arméniennes, on l'a déjà dit, et ici je pointerai aussi euh, les brefs, brefs extraits euh, qui procèdent de la tradition syriaque. Nous verrons quel usage nous pouvons en faire. Et puis je dirais un mot aussi de la bibliographie qui est disponible. Alors j'ai tiré profit volontiers de la bibliographie allemande. Je la tiens à disposition si ça vous intéresse. Ce sont les derniers diapos de ma présentation. Donc notamment des travaux de Wanke, d'Andel et de Schulgen, mais vous verrez aussi que je donne une place, et j'ai été très heureux de voir que cela croisait l'une des constatations du professeur Mattei, à Henri-René Marot et à Charles Pietri. Voilà, alors, sans plus attendre, donc, nous pouvons rentrer dans l'ordre de la réflexion. Mon plan se déroulera ou sera scandé en fonction de trois parties. Universalité d'abord, polarité et multilatéralité. Donc l'universalité, une même tradition partout reçue dans de semblables structures, donc la première des choses, et là je m'appuie principalement sur Irénée, c'est la question du constat posé, une même tradition accueillie dans la diversité des espaces et des cultures. Il parle évidemment ici de ce que par commodité je vais désigner comme la grande église, la communauté des croyants. Alors le passage a été déjà abondamment cité, j'ai euh, mis en gras, vous voyez euh, peut-être le cœur même du propos, euh, cette euh, universalité, cette faut-il l'appeler « chrétienté », il y a des difficultés de vocabulaire derrière cela. Elle s'étend de Dégermanie à la Libye, et vous voyez que, d'une certaine manière, il y a une conscience de cette extension, et que les quatre coins du monde, si j'ose dire, et j'emploie quatre à dessin, vous le savez bien, sont concernés. Et puis, il y a une question aussi... Euh, je passe assez vite à cette deuxième exception, euh, de centre. Alors, j'ai retenu hier, notamment en fonction de l'intervention d'Aouet michael que la distance était nécessaire à l'unité. Là, en matière de distance, effectivement, l'extension manifestée, mise en évidence par Irénée est tout à fait considérable. Euh, pour ce qui concerne des espaces un petit peu plus. Euh, fondamentaux dans l'ordre de la réflexion d'Irénée qui vont contribuer à signifier au mieux cette universalité, il y a trois églises. Alors l'église évidemment très grande, très ancienne, est connue de tous, etc. Et vous voyez que j'ai mis la et on ne s'est pas concerté, la deuxième traduction, celle d'Henri René Maroux, j'y reviendrai. Euh, sur ce point, il n'y a pas une différence majeure, mais à d'autres points de vue, les deux traductions, celle de Bardi et celle de Marou, euh, n'entrent pas absolument en rapport d'affinité. Euh, donc Rome, bien sûr, et vous remarquez au passage euh, que euh, les glorieux apôtres Pierre et Paul sont désignés comme des fondateurs, toutes choses qui ont déjà été dites, puisque évidemment, nous savons que Priscille et Aquila étaient déjà présents à Rome comme chrétiens avant l'arrivée tant de Pierre que de Paul. Donc ici, il y a une représentation que les historiens ne peuvent pas tenir. Rome, certes, mais pas seulement Rome. Et c'est ce qui est intéressant ici. Il y a deux autres communautés qui font spécialement foi pour Irénée, à savoir euh, Éphèse, d'une part, avec Polycarpe, bien sûr, mais Polycarpe ayant lui-même reçu l'enseignement apostolique, et puis vous notez la présence d'Éphèse, hein. donc c'est les deux premières euh, phrases d'un côté et la dernière phrase de l'autre. Hein. Ajoutons enfin que l'église d'Éphèse, fondée par Paul ou Jean, et où Jean demeura jusqu'à l'époque de transjan est aussi un témoin véridique de la tradition des apôtres. Alors, cette tradition des apôtres, fondée donc spécialement sur les si dire, bases romaines de Smyrne et d'Éphèse, interagit avec toute une série de considérations. Vous voyez la place spécifique de Smyrne, qui est aussi à replacer dans un certain contexte. C'est une ville qui connaît à cette époque une floraison culturelle et intellectuelle exceptionnelle, et dont, d'un certain point de vue, Irénée est aussi une illustration, pas seulement d'ailleurs chez les chrétiens, mais aussi chez les païens, avec Aélus Aristide, par exemple. Et donc, il y a des conditions, un contexte, si j'ose dire, qui facilite l'émergence de cette cité, qui plus tard n'aura plus le même lustre, si j'ose dire, dans le cadre de l'Église. Et puis, par ailleurs, je soulignerai qu'il y a, curieusement, une absente, dans cette présentation qui n'a pas vocation à être exhaustive, c'est la ville et la communauté d'Antioche. Et ici, nous pouvons peut-être nous interroger. En revanche, Alexandrie, ce n'est pas très surprenant, puisque la place d'Alexandrie avant le IIIe siècle pose toute une série de questions. Là aussi, j'ouvre éventuellement à la discussion qui pourra advenir tout à l'heure. Alors, j'en viens à ma deuxième sous-partie, l'État supposé... C'est-à-dire une organisation similaire mise en réseau. En fait, ici, nous entrons dans un cadre de réflexion qui est un cadre de réflexion extrêmement délicat et complexe, dans lequel j'avance à pas mesurer, qui est le problème de savoir comment les communautés sont organisées et sont-elles toutes organisées sur le même principe de structure. Et donc, ça pose le problème de savoir quelle est la place de l'évêque, précisément, et nous entrons dans des débats qui agitent encore beaucoup les communautés scientifiques, de savoir si nous parlons de monépiscopat, très probablement, un seul évêque, désormais responsable de la communauté, ce qui ne veut pas dire qu'autour de lui, le groupe des prêtres n'a plus d'importance, mais faut-il parler d'épiscopat monarchique où tout le reste de la structure serait soumise à obéissance je crois qu'en revanche, ce schème doit être maintenant abandonné. Il a eu une très forte importance, et vous verrez quand j'évoquerai la figure de Victor de Rome, la tentation de le faire ressurgir pourrait bien en prendre plus d'un. Euh, donc effectivement nous avons affaire à des communautés, des chrétientés peut-être au pluriel euh, le terme grec c'est paroïkien hein, euh, qui a finalement donné paroisse soit dit en passant mais euh, là aussi euh, n'anticipons pas trop euh, Irénée lui parle plus volontiers d'un groupe de prêtres il a une représentation de la structure qui est très qui insiste fortement sur la dimension collégiale. Et d'ailleurs, vous voyez que lorsqu'il vient lui-même à Rome porter cette fameuse lettre des martyrs, eh bien, on le désigne comme un prêtre de l'Église, alors que très probablement, si ça n'est encore le cas du moins, il a vocation à devenir ce que nous, nous désignerions comme un évêque. Donc les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît d'emblée. Par ailleurs, euh, cet ensemble est organisé, quoi qu'il en soit de cette aspiration à l'universalité, où certaines communautés ont une place qui est plus référente que d'autres, autour de polarité. Euh, J'étais dans un registre, si j'ose dire, assez irénique, dans la première partie. La deuxième partie va être davantage soucieuse de montrer que cela peut générer aussi des conflictualités. Alors, J'insisterai d'abord sur le fait qu'il y a une centralité romaine. Et que cette centralité euh, offre évidemment à sa communauté toute une série d'opportunités, mais aussi toute une série de difficultés, présente toute une série de difficultés. Alors là, je me dégage un tout petit peu. De, des sources liées à Irénée, et j'en viens à cette fameuse refutatio omnium aeresium, qui a été longtemps attribuée à Hippolyte de Rome. Maintenant, je n'ose plus dire quoi que ce soit sur l'auteur, mais en tout cas, elle fait place à une mise en évidence de spécificités romaines. Et vous voyez en particulier que la concubine, traduction discutable d'ailleurs, de Commode, l'empereur Marcia, euh, qui veut accomplir une bonne action, fait venir euh, Proscale euh, c'est même pratiquement convoque, hein, euh, les, le bienheureux Victor, évêque de l'Église de Rome. Autrement dit, la communauté romaine a une proximité particulière avec le pouvoir peut-être une proximité relativement difficile à gérer, mais qui suppose aussi des possibilités de contact, sans doute ici ménagées par un certain prêtre, euh, Presbuteros hein, euh, en grec. La traduction que j'ai utilisée à titre de commodité, elle n'est pas bien satisfaisante. Euh, Donnée vieille, mais ou vieux si vous préférez, mais je crois qu'il faut préférer prêtre. Et donc on a ici évidemment une caractéristique très spécifique de Rome, c'est cette centralisation politique qui a des effets sur le fonctionnement communautaire et donc sur, nous allons le dire tout à l'heure, les prétentions aussi de la communauté romaine et de son évêque. Par ailleurs, c'est aussi une ville qui attire énormément de personnes et autres enseignants qui veulent, si j'ose dire, faire carrière, ce qui a pour conséquence toute une série de choses. Donc, en particulier le fait que, vous voyez pour Praxéas par exemple, dont fait état tertullien ce personnage exerce une forte influence sur l'évêque de Rome. L'évêque de Rome reconnaissait la nouvelle prophétie, les prophéties de Montand, de Prisca et de Maximina, et il va changer d'avis. Alors la grande difficulté est de savoir qui est l'évêque de Rome. Je pense avec un certain nombre d'autres qu'il s'agit du fameux Victor, dont nous allons reparler, qui a été évêque environ entre 189 et 199, mais avec beaucoup beaucoup d'hésitations quant à la chronologie. Autrement dit, la réalité romaine est une réalité qui est une réalité qui renvoie à une forte circulation des personnes, des idées, et une possibilité de trouver même des affirmations qui relèvent de la foi franchement contradictoires et parfois même symétriquement opposées. Et donc la grande question est de savoir comment la communauté romaine parvient à réguler euh, ces difficultés, puisqu'à une même époque, semble-t-il, probablement au début de l'épiscopat euh, de Victor, vous avez une expression de la Nouvelle Prophétie, dont on vient de voir, la venue de Praxéas, qui est exactement symétrique à la Nouvelle Prophétie, qui pose, lui, des thèses monarchianistes. Vous avez les Quarto quartodécimens et vous avez même ce fameux Florinus dont je vais reparler plus tard, qui est prêtre, probablement d'une des églises de la communauté romaine, et qui progressivement manifeste des orientations de plus en plus marquées du côté gnostique, étendant un certain nombre de ses affirmations à partir de si j'ose dire, du socle formé par le gnosticisme de Valentin et de Ptolémée. Donc une réalité romaine qui est finalement bien compliquée et qui explique peut-être qu'il y ait eu deux faces au gouvernement de Victor, et nous allons voir en quoi ça concerne Irénée, une face ad intra, pour essayer au contraire de contrôler et de donner une unité, qui serait probablement d'ailleurs d'orientation monarchianiste, et d'autre part une phase ad extra qui sera celle d'une prétention à pouvoir, euh, sinon dicter, du moins orienter fermement euh, les pratiques d'autres communautés, j'ose à peine dire d'autres sièges. Alors à cet égard, évidemment, il y a une controverse qui est très très célèbre, qui est la controverse autour de la manière dont on célèbre Pâques. La bibliographie est immense sur ce sujet, donc je vais reprendre très brièvement, parce que je ne veux pas y consacrer trop de temps, les propositions qui sont habituellement fournies. Il y a trois thèses principales. Donc, à l'époque de Victor, une difficulté jaillit, Victor entend imposer le fait que l'on célèbre la fête de Pâques le dimanche qui suit le 14 de Nissan, qui est effectivement déterminé par un calendrier lunaire, et non pas que l'on fête le 14 de Nissan euh, la fête pascal. Donc trois thèses. Euh, la première serait que Rome fêtait déjà Pâques le dimanche et euh, qu'auparavant il y avait un jeûne, c'est la thèse traditionnelle. Une deuxième thèse possible, c'est-à-dire que la fête de Pâques existait à Rome précédemment, mais sous forme quarto deciman, donc autour du 14 du mois de Nissan, qui est donc en plus une réalité mobile dans le calendrier pour les raisons, que vous savez, de cohérence entre calendrier lunaire et calendrier solaire. Autre possibilité, certains des savants ont pensé que Rome ne fêtait pas ni spécifiquement, ni annuellement, Pâques avant l'épiscopat de Sotère. Et vous voyez au passage qu'Irénée parle de presbytre, ne hein, parle pas d'évêque. Bon. Euh, et troisième possibilité, en fait, Rome fêtait Pâques le dimanche, mais sans jeûne préparatoire. Donc vous voyez toute une série de, de débats autour de cette question, quoi qu'il en soit, avec Victor... La décision est prise de fêter Pâques donc le jour de, du dimanche qui suit le 14 de Nissan. Et vous voyez ici que cela crée toute une série de tensions et que euh, Irénée intervient pour dire qu'il n'en allait pas ainsi euh, à l'époque de ses prédécesseurs, les prédécesseurs de Victor, mais dans la liste des prédécesseurs et c'est une liste à rebours. Hein, donc, en fait, Sauter est le plus récent parmi ceux qui sont mentionnés ici. Il ne fait pas figurer l'Euthère, qui est l'avant-dernier, si j'ose dire, celui qui a précédé Victor. Donc, la liste est elle-même issue d'un choix sur lequel il sait pouvoir s'appuyer, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il parle aussi de presbytre et non pas d'évêque. Euh, je termine à propos de la situation très particulière de Rome qui lui donne une place très singulière. Donc, Elle peut être le lieu où jaillissent des problématiques et des tensions liées à cette fonction capitale et la venue d'un certain nombre de tendances. La tendance quarto décimane vient d'Asie. Hein. Elle est spécialement soutenue, on va le voir tout à l'heure, par Polycrate d'Éphèse. Rome c'est aussi une communauté qui est en mesure de fournir des moyens de bienfaisance pour d'autres communautés. Et ceci est attesté notamment pour la communauté de Corinthe sous le presbytérat ou l'épiscopat de Sotère donc dans les années 167 par Denis de Corinthe. Ceci est conservé chez Eusebe de Césarée. Alors, j'ajoute ici que cette polarité n'empêche pas qu'il s'agisse, qu'il y ait une importance à chercher à produire, une construction multipolaire. Et cette construction multipolaire, elle est évidemment demandée par Irénée, mais pas seulement par Irénée. Donc il y a à la fois chez lui, chez Irénée, et je reviens un tout petit peu en arrière, le souci de dire que Victor n'a pas à demander ce que ses prédécesseurs n'avaient pas demandé. Donc parmi ces hommes, les presbytres antérieurs à Sauterre, qui ont dirigé l'église que tu gouvernes, etc., n'ont pas plus gardé eux-mêmes le 14e jour, ils ne l'ont pas, ils n'ont pas imposé leur usage, etc. Traduction qui pose beaucoup, beaucoup de difficultés. C'est pour ça que je vous ai mis deux orientations, celle de Bardi et celle de Richard. Donc première chose accueil d'une certaine diversité qui est demandée spécialement par Irénée, même si lui, à Lyon, applique la même logique qu'à Rome, mais il se sait originaire d'Asie où l'on applique une autre logique. Et deuxième élément, eh bien, du côté justement des Asiates, une expression extrêmement nette qui vient spécialement de Polycrate d'Éphèse qui dit que c'est en Asie que reposent de grands apôtres qui ressusciteront au jour de la parusie du Seigneur, etc. Il mentionne donc Philippe, il mentionne Jean, et il dit clairement qu'on gardait la tradition de la fête le 14 du jour de Nissan. Et il ajoute même, comme vous le voyez, que lui aussi est en relation avec les frères du monde entier, et qu'il est donc capable d'organiser son réseau et de proposer un certain nombre de moyens d'établir une communion. Donc, nous avons ici la preuve d'une certaine forme de tension par rapport à une logique, disons, pour simplifier, qui serait assez centralisatrice et une deuxième logique qui euh, marquerait au contraire l'accueil d'une diversité des usages. Et nous voyons que euh, Irénée, de ce point de vue, propose une ligne qui est une ligne exigeante et délicate, où il dit à la fois sa provenance, sa propre origine, qui était solidaire du modèle asiat, et le fait qu'en tant que responsable de la communauté lyonnaise, il est dans un ordre où il reconnaît que le modèle romain peut s'appliquer, mais il ne doit pas s'appliquer exclusivement, ni avec ses prétentions d'autorité qui semblent être exprimées par Victor, peut-être d'autant plus que cela procède d'une nécessité d'affirmation ad extra pour réguler les réalités ad intra. Alors troisième élément, eh bien évidemment l'idée de multilatéralité. Euh, vous voyez bien que ici mon idée de géo-ecclésiologie est fortement influencée par une discipline qui s'appelle la géopolitique, hein, clairement. Mais je ne réduis pas l'une à l'autre je tiens fortement à l'idée que l'Église a d'abord prêche une foi christocentrique, que d'autre part elle a son propre agenda et qu'il ne s'agit pas d'un simple rapport de force pour affirmer une puissance, mais bien pour construire la communion qui est la visée fondamentale ici à l'œuvre. Alors, cette multilatéralité suppose notamment des contributions venues d'ailleurs. Et de ce point de vue, je relève un point qui est un point extrêmement intéressant, mais très compliqué à traiter. C'est qu'il semble bien qu'il y ait une lettre d'Irénée à propos donc, de l'affaire Quarto-Déciman, qu'il aurait rédigée, mais rédigée à qui eh bien, Vous voyez que les deux traditions grecques et syriaques ne sont pas convergentes. Côté grec on nous parle d'un certain Alexandre, et côté syriaque, on nous parle d'un Alexandrin. Et les spécialistes sont quand même assez volontiers, euh, disons que le consensus se dégage, pour préférer la deuxième hypothèse. Et si nous avons affaire à la deuxième hypothèse, de quel Alexandrin s'agit-il Très probablement de celui qui s'affirme comme l'évêque, il n'est pas question de parler de patriarche pour l'instant, à Alexandrie, qui d'ailleurs fait émerger historiquement, euh, cette organisation alexandrine et donne une place considérable à cette communauté, alors qu'auparavant, nous sommes bien en peine de pouvoir dire quoi que ce soit de la communauté alexandrine de très précis, c'est Démétrius. Mais vous voyez combien je dois raisonner en fonction, si j'ose dire, d'une tête d'épingle ici. Si euh, mon hypothèse est la bonne, et je ne suis pas le premier à la lancer, eh bien il faut imaginer qu'il y a eu, autour de cette affaire euh, de la date de Pâques, toute une série de compositions de lettres, d'échanges dans tous les sens et surtout de volonté de persuader de part et d'autre. Et Irénée ici n'est pas le porte-voix de Rome. Il fait valoir cette position nuancée dont nous avons parlé. Alors ensuite, il se trouve que l'extrait ne porte pas strictement sur l'affaire de la fête, mais sur la passion du Christ et sa résurrection. Donc. L'extrait n'est probablement pas celui que nous aurions choisi, mais ça, il faut faire avec, c'est une réalité de, de, de la documentation antique. Donc, ces cinq minutes, ces contributions venues d'ailleurs, euh, participent du débat et, et on met en œuvre, euh, dans un deuxième temps, euh, je le signale, des possibilités d'influence. C'est là que je voulais parler du prêtre Florinus. Euh, vous voyez ici dans un extrait qui est conservé par Sévère d'Antioche, Irénée de Lyon met son collègue de Rome et probablement toute la communauté de Rome également, face à ses responsabilités, pour que ce prêtre Florinus, donc de tendance gnostique pour aller très vite, cesse ses activités et cesse de s'exprimer euh, en tant que prêtre de Rome, hein, comme venant d'un prêtre exprimant un blasphème contre Dieu. Alors, faut-il aller jusqu'à dire que, en l'occurrence, euh, euh, Irénée donc, euh, est en situation de signifier à son collègue Victor ce qu'il a à faire euh, Disons qu'au moins, il exprime nettement ses positions alors, est-ce que l'influence d'un évêque de Gaulle va jusqu'à ce point Moi, j'aurais tendance à dire oui, hein, parce qu'il y a aussi cette position de magistère intellectuel et spirituel qui peut éventuellement être évoquée, mais ce sont des choses qui sont discutées. Alors, pour résoudre les conflits, on a vu que des conflits existaient bel et bien, eh bien l'Église va faire valoir, y compris sur la demande de Victor, hein, qui met euh, ses euh, relations épistolaires en demeure d'eux, de faire quoi De réunir des synodes. Alors ceci est très, si j'ose dire, nouveau. Les synodes, alors vous pensez évidemment au soi-disant Concile de Jérusalem mentionné dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, mais en vérité, les synodes tels que nous les connaissons apparaissent dans la deuxième moitié du deuxième siècle. Et c'est une manière justement pour l'Église de réguler ces tensions et de trouver des modèles de conciliation qui soit suffisamment efficace. Et là, en l'occurrence, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces synodes sont réunis de façon régionale, avec en particulier, alors vous, le, euh, vous pouvez le voir, hein, des synodes se réunir de tous côtés, et puis vous en avez en Gaule, vous en avez dans le pont, vous en avez en Palestine, etc. Euh, Euseb traite l'information d'une manière assez conciliante et, si j'ose dire, il a tendance à lisser les difficultés. En fait, ces synodes n'ont pas nécessairement pris euh, les positions, euh, des positions communes. Disons qu'il y a une tendance générale qui se dégage pour euh, être du côté de la logique romaine sans soutenir les tentations d'autorité, si j'ose dire, de Victor, mais il y a aussi des synodes du côté asiatique qui tiennent à, à la tradition asiatique. Donc, je termine, j'en viens à ma conclusion, et je dis quelques mots aussi de la bibliographie, en soulignant donc que nous avons une situation qui montre bien une réalité en devenir. Il n'y a pas encore, à proprement parler, une hiérarchie figée des grands sièges épiscopaux, et la pensée d'Irénée en particulier n'est pas énoncée, mais ça, ça a été largement dit par le professeur Mattei de manière juridique, c'est vraiment le service de la communion qui doit l'emporter. Et de ce point de vue, la mise en place d'une multipolarité originale ou d'une multilatéralité lui paraît particulièrement souhaitable. On pourrait dire aussi que la représentation qui émerge de ce que je viens de vous dire de Rome n'est pas très habituelle. Nous avons vu en fait que la Protestation, si j'ose dire, d'autorité de Rome vient peut-être d'une agitation intérieure et d'une difficulté à réguler la communauté en interne. Et nous avons vu aussi que Rome reçoit parfois une impulsion, comme dans l'affaire du prêtre Florinus, pour bouger et modifier la donne. Donc la représentation uniquement autoritaire de l'évêque monarchique Victor mérite à être fortement nuancée. Troisièmement, on voit que l'argument apostolique est brandi, mais qu'il va connaître une forme, forte évolution. Euh, avec Irénée, c'est Pierre et Paul. Eh bien, très vite, ça ne va être plus que Pierre. D'ailleurs, ça a été dit par le professeur Mattei. je ne sais pas si vous y avez été sensible, quand Cyprien s'exprime, il ne parle plus que de Pierre. Et cette euh, évolution euh, nous interroge beaucoup, parce que, les premières attestations ne viennent pas de Rome, elles viennent d'Afrique, elles viennent de Tertullien et de Cyprien. Pourquoi euh, écarte-t-on Pierre euh, Est-il ici nécessaire. Pardon Paul. Oui, pardon, Paul, pardon, merci beaucoup. <rire> On n'a pas écarté Pierre. Euh, pourquoi écarte-t-on Paul Peut-être est-ce lié à, euh, la, au passage Matthéen hein euh, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, peut-être une remobilisation qu'habituellement on associe à Victor, justement. Quatrième idée, je pointerai effectivement que le synode devient un modèle de régulation, donc vous voyez qu'on n'a pas attendu le concile de Nicée, hein. ce point est aussi très important, et qu'il permet de faire reculer autre chose, qui est la pseudépigraphie. C'est-à-dire que dans cette période particulière, précédemment, on a eu tendance à vouloir réguler et régler un certain nombre de Problème, en faisant appel à l'autorité apostolique euh, d'une manière que l'on pourrait fortement contester puisqu'on met dans la bouche, ou en tout cas sous l'autorité des apôtres, des textes qui sont produits bien après leur mort. Je pense à la Didache et à la didascalie des apôtres qui est légèrement postérieure, mais qui montre qu'il y a probablement un, un point d'arrivée et les synodes vont se substituer à cette logique. Et dernier point, s'il si m'est permis encore, quelques secondes, à Rome justement, après Irénée, on voit l'émergence d'une figure qui est passionnante mais très difficile à cerner dans le détail, qui est un certain Caius ou Gaius, mentionné chez Euseb, et qui va montrer lui une tendance disons sourcilleuse à l'égard de la logique asiate, euh, probablement en mettant en cause justement jusqu'à une partie de l'héritage sur lequel se fonde Irénée, et notamment en contestant l'inspiration de, de l'apocalypse dite de Saint-Jean. Voilà, je vous remercie.